3 astuces d'un avocat pour optimiser ton investissement immobilier, ben on voit tout ça dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Tu auras la cloche, tu cliques bien sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Je t'invite aussi à récupérer ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, je reçois pour cette vidéo Cédric. Salut Cédric. Salut dame. Donc c'est maître Cédric Lamy qui est mon frère et qui est surtout fondateur du cabinet de partenaires donc avocat au barreau de Paris. Donc je t'invite pour répondre à une question, nous donner les trois astuces, pour optimiser son investissement immobilier. Ah, tu vas droit au but. Hein. Tu vas droit au but. Investissement immobilier, astuces, fiscalité. Combien de fois j'ai entendu ces questions Alors effectivement, j'ai l'habitude maintenant. Euh, bah, la première astuce, la première astuce. Euh, il ne faut pas tout mélanger. Avant tout, c'est de l'argent, c'est pas du droit. Donc, un, un bon investissement immobilier, c'est un investissement qui est rentable. Euh, avant de penser fiscalité, euh, structure ésotérique, euh, bah, trouver un bien, prenez des gens compétents euh, pour vous accompagner et sur le financement. Et sur la découverte du bien, mais euh, pardonnez-moi, pardonnez chers confrères, tous les avocats, nous on arrive en deuxième position. Donc, la suite numéro une, en fait, c'est même pas du droit, c'est juste de, de la rentabilité, de la stratégie. Il euh... ne faut pas faire passer l'outil pas juridique et les questions fiscales avant la base d'un investissement immobilier, c'est-à-dire l'immobilier. Excellent, excellent, parce que tu vois, ça, si tu me suis sur, et tu me suis forcément sur ma chaîne et sur les gagnants, <rire> C'est ce que je dis toujours, est, et ce que je dis à certaines personnes que j'accompagne, qui me disent, mais est-ce qu'est-ce que je monte euh, Est-ce que je vais un avocat Je dis, tant que tu gagnes zéro revenu immobilier, même si tu es imposé à 100%, tu aurais zéro euro d'impôt. Excellent, du coup, on se rejoint. Merci. Il y a peut-être un peu d'ADN qui va me ah, dire. Ah, bah c'est sans, sans doute. Donc, l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2, euh, là, on rentre en scène, c'est définir. Euh, votre stratégie patrimoniale, euh, est-ce que vous achetez pour du court, pour du moyen long terme, est-ce que vous avez besoin de cash tout de suite, ou est-ce que c'est un placement plus bon père de famille, avec des revenus, une construction patrimoniale sur le long terme. A partir de là, on pourra décider ensemble, euh, vous pourrez décider avec votre avocat, votre interlocuteur, de euh, est-ce que j'achète en direct, euh, en, via une société, via une société civile immobilière soumise, à l'IR, à Alors, ça peut vous paraître un peu ésotérique, c'est très précis et ça fait la différence sur le court, le moyen et le long terme. Ça, c'est la deuxième astuce. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. Si tu trouves tous ces termes un peu flous, petite surprise à la fin de la vidéo. Troisième astuce. La, la, la, la troisième astuce, c'est euh, d'être euh, vigilant euh, lorsque votre euh, investissement porte sur un bien qui est déjà loué, qui est déjà occupé, ça arrive, des fois il y a de très bonnes rentabilités, il faut faire attention, il faut faire auditer le rapport locatif, c'est-à-dire on regarde bien le bail, sa structuration, quand est-ce qu'il prend fin, est-ce que le locataire peut partir, parce que si vous avez un bien avec une super rentabilité, mais que le bail va bientôt se terminer et que la personne, elle est plutôt encline à vous donner un congé, bah, et que vous êtes dans une zone avec une difficulté pour retrouver un locataire, ce pourquoi vous vous avez payé va disparaître au bout de peu de temps. Excellent ça, excellent, ça, ça arrive très souvent, tu visites un immeuble, il est loué, enfin, tu vas voir l'annonce, tous les appartements, les 5 appartements de l'immeuble sont loués, tu vas les visiter, en fait ils, sont, ils ont tous donné leur préavis. Et là tu te dis que si, ou alors le truc qui arrive, ce qui m'est arrivé dernièrement, ça en a 4 sur 5 qui donnent leur préavis. J'ai eu un cas Damien très drôle, enfin très drôle, pour mon client en moins, mais on s'en est aperçu. Euh, immeuble de rapport, entièrement loué, renta exceptionnel, très belle rentabilité. Donc je demande euh, au notaire toute la situation locative. Il me donne les noms, etc. Donnez-moi tous les beaux. Et je m'aperçois que au-delà des noms maritaux, etc., euh, à 80 l'immeuble était occupé par des membres de la famille du vendeur. Euh, donc, on avait clairement un risque que les conditions favorables qui étaient faites euh, dans ce type d'immeuble de rapport ne soient, plus ne, ne, ne soient plus tenues. On ne savait pas ce qui, tout à fait, quelles étaient les relations, mais c'était la famille. Donc, on avait vraiment un risque d'avoir des congés en masse à l'expiration, euh, enfin, de délais délai très courts. Donc, euh, dans ce cas-là, euh, bah, on s'est retiré parce que le risque était trop grand. Donc, dans ce... ça, on peut le voir aussi en allant visiter. Donc, par rapport à ce que je disais, en fait, tu avais quatre locataires qui s'en allaient et un qui restait parce qu'en fait, celui qui restait, il faisait fuir tous les locataires. Et ça, du coup, tu auras de grandes difficultés à faire partir cette personne. Il va falloir le payer en fait pour qu'il sorte et les techniques, mais mm -hmm. euh, qui, sont, euh, qui sont financièrement euh, avec un impact. Donc, c'est vrai que ça, c'est super important ce que tu viens de dire. Donc, on résume ces trois astuces. Astuce numéro 1. Astuce numéro 1, euh, pensez d'abord, ouais, vous n'avez pas besoin de l'avocat, pensez d'abord finance, euh, pépette, sous, un bien rentable, c'est toujours un bien rentable. Astuce numéro 2, deux, en deuxième position seulement, pensez, il faut qu'on définisse, il faut que vous définissiez votre stratégie patrimoniale sur le court, moyen long terme, vous avez besoin de cash, pas de cash, donc comment j'achète En nom propre, en SCI, en SCI soumise à l'IR ou à l'IS, deuxième astuce. Troisième astuce, quand vous achetez des biens qui sont occupés, euh, et bien faites auditer la situation ou les situations locatives, à savoir quelle est la structuration, quel est l'ADN des, des, des différents baux qui sont euh, dans ce bien et quelle est également euh, la, la typologie de locataire pour euh, anticiper sur des personnes qui seraient enclines à vite partir. Tom, ça va, merci Cédric. Ah, avec bon. grand plaisir. Bon, ça va, à on se la main C'est cool, va, on se fait la vie, c'est pour ça euh, je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour te remercier, je t'invite un petit cadeau. Donc, on a mis en place, en partenariat entre Esprit Gagnant et le cabinet de partenaires une formation sur la simplification du droit pour l'investisseur immobilier. Donc, tu trouveras, c'est gratuit, c'est cadeau. Tu trouveras ça, le lien pour, euh, pour, pour t'inscrire. Donc, dans la description de la vidéo, tu mets juste ton prénom et ton email et on t'envoie ça immédiatement. Et puis, nous, je te retrouve dans une prochaine vidéo. T'as d'accord avec Je, je l'invite de temps en temps parce qu'il euh, a vraiment quelques pépites à nous donner et je préfère. Tu auras bien compris sur la partie juridique, voire avec un avocat. Au moins, on est avec les personnes ben, qui sont, pour qui c'est le métier, pour qui c'est le quotidien, au jour le jour. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Tu as la petite cloche, tu cliques plus là sur la cloche. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis juste, comme d'hab, passe à l'action et kiffe la vie. Ciao, ciao